Le premier mois ce mois enfante un rattrapage divin une accélération divine ma calibration tarabada les opportunités courent à moi dans ce dans le nom de jésus ma calibration tarabada rebaba sotaya katalebra sende de de roma maye katalebra sende tarabada le bashandarada sota dans le nom de jésus dans le nom de Jésus, le rattrapage divin en ce qui concerne la santé. Ô oh Père, je le prophétise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, des mariages tardifs, Père, mon Dieu, mon roi, sont convertis dans ce mois, le ciel ouvert, en accélération divine, mariage accéléré, au nom de Jésus. Ah, ah, ah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, je passe la main à Pasteur Pousca. Tu es bon, Tu es bon, Dieu. Tu es bon, Dieu. Tu es bon, Dieu. Tu es bon, Dieu. Oh yes. Tu es bon, Dieu. Tu es bon, Dieu. Dieu, tu es bon. Tu es bon, oh Dieu. Hallelujah. Tu es bon, oh Dieu. Tu es bon, Dieu. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon you oh tu es bon are oh tu es bon born, oh tu es bon you are born, you are born, you bon oh Dieu, Jésus, tu es bon, oh Dieu. Que tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, toi, tu es bon, tu es tu es bon, oh tu es bon, tu es bon, Dieu, oh Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu oh, tu es bon, oh Dieu tu es bon. Oh, That you tu fais pour nous, nous disons, you are good. You tu es bon. Oh hey, hey, hey, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon. You are good. bon, are good. You are good. You are good. You are good. You are good. You are good. You are tu es bon tu es bon tu es bon tu es bon tu es bon tu es bon tu es bon Oh, tu es bon, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, dieu, dieu. Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, pour le témoignage de mon frère, tu es bon, pour la grâce qui a coulé sur ma soeur, tu es, tu es bon, papa. Nous acclamons ta bonté. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. la I'm a man, I'm a So tu, bon. tu es bon au seuil. Je t'ai tu es fort mon Dieu, mon Dieu, mon père, tu es fort. Seigneur, quand je pense au marin, sa paix, je te dis que tu es fort. Quand je pense à nos victoires, à qui, mon Dieu, tu es fort. Et Kabasatanamo, c'est un maïen, les bouquets d'Amama, Chalédo, c'est d'Amama, les babas, les damas. Oh, oh, oh. Ah, Dieu, tu es fort. Quand je pense à tous ces témoignages, je me dis que tu es fort, tu es fort, tu es fort, tu es fort, tu es fort. tu es fort, oh, tu es maman, maman, maman, maman, maman, maman, oh. maman, maman, maman, oh. maman, maman, maman, Baba going to be alright. <laughs> We're going to be alright. We're to The first person the battle, celebrate the battle, celebrate the battle, celebrate the battle, ah, oh, tu es bon, Je papa, es tu es bon. Tu es bon, tu es bon, Je ne sais pas ce que tu attends de lui. Je ne sais pas ce que tu espères. Prophète intercesseur, ce matin, nous voulons entrer dans ces parvis pour cette deuxième heure avec la louange avec les actions de grâce, avec des pas de danse, même si on n'a pas ce qu'on veut voir. On croit que papa est bon. On sait que papa est bon. On sait qu'il saura se souvenir. Ah, ce matin, je veux célébrer le Dieu qui m'exauce, le Dieu qui me reprend, le Dieu qui entend mes supplications, le Dieu qui entend les soupirs de mon cœur, celui qui sent mon cœur et qui peut aller trouver dedans de moi une pensée cachée. Je veux élever ma voix et célébrer le véritable. Je veux chanter les bontés du Seigneur. La Bible déclare qu'elle se renouvelle chaque matin. Et pendant que nous sommes en train de le célébrer pour ces bontés, ah, il y a une bonté du Seigneur qui localise un prophète intercesseur à cette heure. Alléluia. Tout le monde témoigne. Tout le monde t'émoigne, tout le tout monde, monde témoigne, tout le monde témoigne, tu, tu es bon, tu es bon Jéhovah, tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon Jéhovah le monde témoigne que tu es bon oh, oh. Tu es bon au Tout le monde témoigne que tu es bon Tu le monde témoigne que tu es bon, tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoin que Tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Sous le monde témoigne que Tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. The world is one who is born. The the world is one who is good. The good, so good, so good, so good so good, so good, so good You are good, Jéhovah. Everybody you are good, Everybody you are good, Jéhovah. Everybody, everybody you are good, Everybody bon. you are good, Jehovah. You are good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 de témoins que tu es, es, bon, es bon. Tu es bon Jéhovah. Eh, eh, et tout bon, le monde de témoins que tu es bon. bon tu es bon Jéhovah. Bon. Ah, Seigneur, qu'il nous soit permis de louer ton nom, qu'il nous soit permis de célébrer ton nom, qu'il nous soit permis de lever ton nom ce matin. Tu es bon pour nous, tu es bon pour nous. Et ta bonté dure à jamais, ta fidélité est grande. Est-ce qu'un prophète intercesseur peut crier gloire à Dieu dans sa maison, là où tu te trouves Est-ce que tu peux m'aider à honorer le la Seigneur Est-ce que, la que la tu la peux la dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus Alléluia Bien-aimé, il y a une sœur qui m'a écrit elle dit, « Pasteur Prisca, attends, je vais célébrer le Seigneur et puis je vais te saluer. » Elle dit, « Pasteur Priska, je me suis connecté la première fois avec vous hier, yeah, yeah, hier, Pasteur Prisca. j'avais un dossier bloqué. Depuis, de, depuis longtemps, je devais aller travailler dans une entreprise. À la fin de la prière, au moment où on est en train de relâcher les bénédictions, quand vous avez parlé de, de, de recevoir des appels et tout, j'ai dit, « Ah, moi, il faut qu'on m'appelle, je recevrai mon appel. Pasteur Prisca, dans la journée d'hier, après un jour de prière, sur prière 24, j'ai reçu mon appel. Et l'appel était un appel de miracle condensé. Non seulement la structure qui devait m'appeler m'a rappelé, mais après, la structure m'a informé que mon visa, c'était OK, et que je commençais à bosser avec eux à partir du mois de décembre. Bien aimé, bien aimé, bien aimé, qui peut exaucer comme ça? Qui peut exaucer comme ça? Amen. Alléluia. Donc, quand je parle de ce matin, quand je suis en train de te parler de célébrer le Seigneur, je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur, mais je veux te dire que pendant que tu es en train de célébrer le Seigneur, là, quand je donne ce témoignage, tu veux diminuer le volume de ton, de ton PC parce que tu t'es dit, Seigneur, depuis j'ai commencé, ça fait trois, quatre mois. La sœur est venue hier seulement et tu lui as déjà répondu. Bien-aimé, lève les mains vers le ciel. Dis, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis exaucé. Je te rends grâce parce que je suis exaucé. Je te rends grâce parce que je touche mon exaucement. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous voulons le célébrer. Bien-aimés, nous voulons le célébrer. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de combat-célébration, de célébration-combat. Alléluia. Parce que nous naviguons au mois d'octobre à ciel ouvert, de tous côtés. Si ton ciel est ouvert, si tu le crois, c'est maintenant que tu vas commencer à célébrer le Seigneur. Si tu le crois, c'est maintenant que tu vas commencer à élever le Seigneur alléluia est-ce que tu peux chercher un foulard quelque part là bas est-ce que tu peux chercher un mouchoir vous commencez à dire personne n'est bon comme toi mon dieu personne n'est bon comme toi personne n'est bon comme toi toi le maître des cieux toi le maître de la terre toi qui tiens l'univers en ta main alléluia hey. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh oui, oui, oui. Oh, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, qui est bon comme toi. oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu qui est toi, Dieu qui est bon toi, qui est bon mon Dieu qui est bon comme toi, Dieu qui est Oh mon Dieu qui es bon Oh mon Dieu qui est bon Dieu qui mon est bon Dieu qui est bon toi, qui est bon toi, qui est bon Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, Dieu, oh, Bon oh sent. mon Dieu, qui est bon comme toi? Oh mon Dieu, maître. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi? Maître, maître, maître, maître. maître. maître. maître. maître Dieu de miracle qui est bon comme toi. Dieu qui surprend qui est bon comme toi. Dieu de merveille qui est bon comme toi. Seigneur Jésus qui bénit comme toi. Oh mon Père qui est bon comme toi. Papa Jésus qui est bon comme toi. Jésus mon roi qui peut se comparer à toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi jeu de prodige qui est bon comme toi Dieu te signe qui est bon comme toi toi qui entends qui est bon comme toi Dieu puissant qui est bon comme toi Dieu vivant qui est bon comme toi, Dieu vivant, bon comme toi. tu es de d'esprit être de la terre It's be tu m'as donné, tu m'as donné la, la vie, vie la, la paix et hein... le bonheur. Tu m'as donné, tu m'as donné, toi tu m'as donné. Jésus, tu m'as donné, tu m'as donné, tu m'as donné, tu m'as donné, toi tu m'as donné, tu m'as donné. Tu m'as donné tu m'as donné tu m'as donné la vie, tu je donné la vie, tu m'as la vie, tu m'as la vie, la Alléluia le dieu qui nous a tout donné le dieu qui nous a visité le dieu qui nous a répandu Raba rabat a kata ya ta brasa ta rabab o she ta ba da brasa da shada da da da rekata ya de baba rekabab rekata roba ya de broke ta ba ye che bro su ta ya ye ba Makataria katara baba bachada dada dosa, levo bosata, leva bacheta, koyakata, leva baba, leva yata, leva babe, mamele ketabra seketa kayetebo, ni katara baba bacheta ya dabra si ya. Hallelujah! Il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir la célébration. Ce matin, je ne vais pas laisser la tristesse me distraire. Ce matin, je ne vais pas laisser l'angoisse me distraire. Je veux louer le Dieu de miracles. Je veux louer le Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui, par la louange, fait tomber les murs de Jéricho. Louer le Dieu de mes victoires, le Dieu de mes victoires, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon triomphe. Ah, il est en sa main et il me sauve de la détresse. Je veux louer le Dieu qui ouvre le ciel au-dessus de moi. Marekabaye, cavalier, requette les bos saladosa et rabache taia, les carabayas talabosa, ibra sataia, carabosche dada dosa daie. Hallelujah. Je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre, je te célèbre. Jésus soit loué, soit loué, soit loué, soit loué, soit loué. Eh eh eh eh makata yata tabra kata ba boseta ba ba. Ne ya te brochetara ba ba boschetaya de. Ika ba shata laba rebo shada de sebra. Eka ba ya tabra sukata. Mama, mama, mama, mama, baba baba she, she, she, she, Rebebo Saterebo Sikabaye. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Alléluia. Alléluia. Shakaraba ya la kata reba baba sheta, leke tebro cita, ebrasuta ya tebro shada de se taba yete, reke taba baba baba sheta, ya tabrassa, ila basuta baba yeta, leboro de se te leboro baba baba baba baba baba, de lo toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être glorifié. Toi seul est digne d'être célébré. Alléluia, qui est comme toi? Gloire à Dieu!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 Dieu, est-ce que tu peux donner un Amen prolongé Amen, yeah. amen. amen. amen. Alléluia Que le Seigneur te bénisse Au oui. fait intercesseur, tu es béni de tous côtés Alléluia Amen veut dire qu'il en soit ainsi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 À sa parole, à sa promesse, à ses grâce subies, ils ont amené nos ciel ouvert. Amen, amen, amen, amen. Ils ont amené nos grâces, aux bénédictions du mois d'octobre, nous disons amen. Te <rires> Il va te surprendre. Il va te agréablement. Est-ce que tu dis amen à ça? Est-ce que tu dis amen à ça? Est-ce que tu dis amen à ça? Si te visite ce matin. <rires> hey. La bénédiction que tu attendais là. Ah, tu dis pas bien amen, tu dis pas bien amen. Il y a une surprise à faire pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey, hey. Je te vois célébrer ton mariage. <rires> tu n'as pas bien entendu, tu n'as pas bien entendu, tu n'as pas bien entendu, tu n'as pas bien entendu, je reprends, je reprends, je reprends, je reprends. Je disais, je disais, je disais que je te vois célébrer ton mariage. Je te vois célébrer ton mariage. Dis Amen Lassa. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Je te vois présenter ton bébé. Amen. Ton bébé priait 24. Ton bébé priait 24. Ton bébé priait 24. Je te vois présenter ton bébé, prier 24. Makabaraba Dis Amen à ça. Amen. Amen. Amen. Amen. Nekelebo sada kele korabaya. Et Kabasa. Je vois ta promotion. Je vois ta nouvelle dimension. Je vois les anges monter et descendre dans ce ciel ouvert. Je te vois promu. Je te vois contracter Des puissants, des puissants partenariats. Alléluia. Dis Amen à ça. Um, <laughs> stop, donner des clameurs au seigneur est-ce que tu peux acclamer yeah. le seigneur wow. alléluia quelqu'un yeah. dit mais pasteur Priska, il y a quoi on s'est levé pour prier j'ai pris la position de combat alléluia j'ai pris la position de combat moi-même je suis musclé en ce moment mais tu dis on n'a qu'à louer ah pasteur Priska. Je veux dire à un prophète intercesseur ce matin, nous, nous ne marchons pas par la vue. La Bible nous recommande de marcher par la foi. Alléluia. Et si on célèbre, on célèbre la victoire. Et si on célèbre, on célèbre la victoire. Si on Amen. célèbre, on célèbre mmh. ce que le Seigneur va faire dans ce mois. Yes. Alléluia. On va partir avec la tristesse en octobre. Jamais de la vie. On n'entrera ah, pas avec les fardeaux que l'ennemi a voulu nous imposer ce mois de septembre. Bien aimé, pendant que le mois de septembre a été challengeant pour certains, c'est le mois de la visitation, pour certains, ça a été le mois de la visitation inespérée, inattendue, improbable pour d'autres. Alléluia! Et les autres, là, tu en fais partie. Alléluia. Il y a des exaucements que tu as reçus en septembre que tu vas voir en octobre. Amen. Ah, je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Je Amen. pensais que parlé à Il y a une soeur qui m'a envoyé une note vocale. Une note vocale kilométrique. Une note vocale kilométrique. J'ai dit, j'ai commencé à écouter. La note commence par, pasteur Prisca, je me réponds parce que je n'ai pas voulu témoigner, mais Vraiment, je veux témoigner de ce que le Seigneur a fait. Bien aimé, je ne peux pas te dire. Je veux juste te résumer. Dieu a visité son couple. Il a visité ses enfants. Il a visité ses activités professionnelles. Il, est, il dit, ce n'est pas fini. Pas, je vais rendre son témoignage ce soir. À Nightfire. Yes, amen. Alléluia. Amen. Je vais rendre son témoignage ce soir. Alors, frères et sœurs, si tu es connecté, que tu as des attentes, ne dis pas comme on est en train de louer le Seigneur. Je vais me déconnecter. Alléluia. <rire> C'est une erreur fatale. Est-ce que tu peux dire à un voisin, erreur fatale? Erreur fatale. Fatale. fatale. Il ne faut pas te déconnecter. Alléluia. Lambanise, lambano, lambane. Je ne sais pas à quel, à quel temps tu veux que je conjugue le verbe lambaniser pour que tu comprennes. Alléluia. Mais je veux juste, avec l'aide de la permanence, te rappeler. La chute des murs de Jéricho, alléluia. La chute des murs de Jéricho. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, prophète intercesseur, je bénis Dieu parce que nous sommes déjà à 1900 partages, sans mobilisation, sans motivation. Est-ce qu'on peut être béni comme ça? Est-ce qu'on peut avoir des partenaires de prière exceptionnels comme ça? Mais bien aimé, avant qu'on aille plus loin, je dis aujourd'hui, on est dans la célébration. On va acclamer le Seigneur, le Dieu des cieux, celui qui opère, qui prière, qui passe. Je dis acclamons Jésus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire louange à toi, tu es le véritable, le Dieu exceptionnel, le Dieu sans égal, le Dieu sans pareil. Le Dieu qui sait gâter ses enfants. Le Dieu qui sait les couvrir de présence. Que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien aimé. Est-ce que tu sais que, je sais que tu sais, je sais que tu sais que je ne peux pas lire, je ne pouvais pas lire tes témoignages. Toi et moi, on ne serait pas partenaire de prière. Si le Seigneur n'avait pas parlé à l'oreille, parlé à l'oreille de son fils, de son serviteur, Alléluia. Ah, si Dieu n'avait pas soufflé à l'oreille de quelqu'un une ordonnance, et quand le Seigneur lui a dit, il s'est levé et il a obéi, il n'a regardé ni à gauche ni à droite, il n'a pas, ne s'est pas dit, mais ça sera compliqué, mais comment ça va se faire, mais pourquoi Non, non, non, non, non, il n'a pas interrogé le Seigneur, il a dit, su ta parole, on va y aller. Bien aimé, je veux que tu m'aides à honorer le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, mon prophète. Alléluia. Nous sommes nombreux ici, c'est notre papa. Mais moi, je suis fier d'avoir une telle père. Aide-moi à appeler le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse, que le Seigneur le bénisse de tous côtés, que le Seigneur bénisse le pasteur Mohamed, le pasteur Liliane, sa famille, ses enfants, sa descendance dans le nom de Jésus. Tu es là, tu ne dis pas bien Amen, tu es dans sa descendance spirituelle. Amen. Ah, Gilles, on dirait que tu viens de comprendre quelque chose. <rire> yes. Alléluia. Mmh. Gloire à Dieu. Ah, on n'a pas fini. Réadresse tranquille, on va prier. <rire> on va prier dans la victoire. Au nom de Jésus. Et maintenant, je vais bénir le Seigneur. Parce que les 1900 partages, ça ne vient pas de la permanence. Les 1900 partages, ce n'est pas la permanence. L'équipe de la permanence ne peut pas partager jusqu'à 1900 malgré notre bonne volonté. Il y a des partenaires de prière, il y a des guerriers que le Seigneur a suscité. Ah, il y a des personnes qui sont intrépides, qui ont décidé qu'ils ne vont pas se laisser distraire. Il y a des personnes, il y a des fils et des filles. D'une nouvelle génération. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes de foi. Et tu en fais partie qui se connectent chaque matin de 3h à 6h. Si, si ces personnes-là n'ont pas été exaucées mercredi, elles disent Ce n'est pas grave. Sûrement, le Seigneur a prévu de me visiter jeudi. Alors jeudi, elles sont là. Si jeudi, elles ne voient rien, elles disent Ce n'est rien. Vendredi, sûrement, je serai visitée avec la double portion. Et vendredi, ces personnes-là sont là. Et finalement, avant lundi, elles finissent par dire gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie, Prophète <rires> intercesseur, partenaire de prière? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia! <rires> Alléluia! Et bien-aimé, permets-moi d'atterrir sur la magnifique équipe que le Seigneur.. Ah, a donné à prière 24 la permanence. Ce que tu dois savoir, c'est qu'à la permanence, les gens ont leur occupation. Ce sont des personnes, nous que tu vois là, on travaille dans la vie de tous les jours. Mais Alléluia, Dieu a donné des personnes extraordinaires à prière 24. Il a déposé dans le cœur de ces personnes le fardeau de cette chaîne. Ce sont des femmes, des femmes. La plupart des membres de la permanence sont des femmes passionnées du Seigneur. Mais il y a des hommes, hein. bon, il ne faut pas qu'ils soient jaloux. Il y a des hommes à la permanence, amen, mais vraiment, amen. ce sont des femmes et des hommes qui sont passionnés de Jésus, qui sont là, qui sont disponibles, qui se réveillent en susseau. Quand on dit on était connecté Zoom nous a arrêtés, bien aimés. Ah, nous, sommes, nous sommes en train de rendre grâce. Aide-moi, bénis Dieu, pour cette équipe de guerriers, ce sont des warriors, ce sont des passionnés, des intimes du Seigneur. Alléluia. Aide-moi à bénir le Seigneur pour tous les dirigeants qui, au quotidien, sont en train de prier sur cette chaîne. Aide-moi à clamer le Seigneur pour eux. Alléluia. Alléluia. Amen. À la permanence, il y a des hommes. Regarde, pardonnez-moi, les frères. Dieu vous bénit aussi. Amen. <rire> Alléluia. Ouais. Bien aimé, est-ce que tu es prêt à prier le Seigneur maintenant? Est-ce que tu es prêt à prier le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à prier le Seigneur? Ouais Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur. Nous mm. bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, on va prier. On prie, on célèbre. On prie, on célèbre. Bien aimé, nous sommes au mois d'octobre. Et je voudrais, je voudrais que cette deuxième, cette deuxième heure, tu puisses vraiment avec un cœur reconnaissant prier le Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi avait prévu pour toi en septembre. Moi, je veux bénir le Seigneur. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont été gardées par la main de Dieu et que les prières ont fonctionné. Et que ce n'est pas en vain que le Seigneur a donné à son serviteur, le pasteur Mohamed, de pouvoir euh, euh, euh, euh, euh, demander de prier avec le psaume 91. Je sais que les flèches qui ont volé sont tombées dans la mer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yeah. Amen. Amen. Je sais que les gens ont tiré, à on dit ils ont tiré à terre. C'est-à-dire, en rêve, ils pensaient qu'ils avaient eu la balle t'a atteint. Mais en vrai, tu vois, ce n'était pas toi. Ils ont tiré dans ton ombre. Ils ont tiré à terre. Et là, ils Amen. sont étonnés de ce que tu es en train d'entrer en octobre. Amen. Mais tu n'es pas seulement en train d'entrer en octobre. Tu n'es pas seulement en train d'entrer en octobre. Tu es Amen. en train d'entrer en octobre à ciel ouvert. À ciel ouvert. Ils ont voulu fermer ton ciel. Et quand le Seigneur a vu qu'ils étaient au-dessus de ton ciel, que c'était eux le nuage sombre, le Seigneur a, pulvér a pulvérisé ton ciel. J'ai hey, dit, ils ont déguépi. Et tu en monté en octobre, à ciel ouvert, avec des Amen. contrats à signer. Alléluia. Ils Amen. ont tiré dans la mer. Bien aimés ils ont tiré dans la mer. Ils ont jeté un comprimé effervescent dans la mer. Est-ce qu'on peut le retrouver ils pensaient qu'ils étaient en train de t'atteindre. Mais Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. La force qu'ils ont creusée, la, les a ensevelis eux-mêmes. En, les a ensevelis eux-mêmes. Eux la force mm. qu'ils ont creusée, eux-mêmes, ils sont tombés dedans. Ça les a ensevelis oui. parce que Dieu t'aime, parce que Jésus t'aime. Je voudrais que tu puisses entrer dans ce temps de prière avec la gratitude. Amen. Bien-aimé, si tu es connecté avec nous, que la tristesse est dans ton cœur, c'est une attaque de l'ennemi. Ouvre la bouche et parle à ton âme. Dis mon âme, je t'interdis d'être triste. Je t'interdis d'être triste ce matin. Laisse-moi entrer en octobre dans la victoire. Je t'interdis d'être malheureuse. Alléluia. Bien-aimé, si tu dois pleurer en ce moment. Tu dois pleurer de gratitude, tu dois pleurer de reconnaissance, tu dois te rouler sur le sol parce que ton Dieu a été bon pour toi. Tu dois te jeter pour dire je ne sais pas comment te dire merci, je ne sais pas comment te dire merci Seigneur, je ne sais pas comment te dire merci. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix et bénir le Seigneur? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur ensemble? Est-ce que nous pouvons dire merci ensemble? Merci Merci pour ce nouveau mois. merci pour le chèque des pièges. Karaba shatalo te On te dit merci. Les bras il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Les tu bras une... les bras qui Tu es bon tu es grand, tu as ta bonté. Merci Seigneur. Dieu compte tes bienfaits, Dieu compte tes bienfaits, Dieu compte ta bonté. Dieu oh, compte tes bienfaits. Ils sont devant moi, Seigneur. Je te dis merci pour le souffle de vie, merci pour le repas quotidien. Alléluia. Merci pour la bonne santé. Merci pour la voix. Merci pour la capacité de prier. Ah. Merci. Merci. Merci pour Merci nos bien-aimés parents, des frères que tu as gardés. Oh, il convient Merci de dire à la santé. pour les enfants. Merci pour la santé. Oh, merci Jésus merci Jésus mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm tu as dit hey, dignes tu merci merci seigneur libère-nous accom tu comment te dis merci Papa, trouverai-je les mots ce matin pour te <tout> dire merci? Tu es digne d'être loué. Digne. Les mots, c'était les Les mots. Seigneur, comme une famille, comme une seule personne, nous venons te dire merci. Papa, je te dis merci pour celui qui n'a pas la capacité de te dire merci. Tellement son cœur est rempli de gratitude. Je te dis merci pour celui qui ne sait pas où trouver les mots. Je joins ma voix à la, à la, à la sienne pour te dire merci. Je te dis merci pour tous les témoignages de prière 24 ce qu'on a pu partager, ce qu'on n'a pas pu partager. Seigneur, je viens te dire merci. Là où on aurait dû te dire merci et qu'on a été ingrat, je voudrais à travers ce merci retirer les gratitudes et te présenter notre reconnaissance ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ce que nos yeux ont vu. Merci pour ce que nos yeux n'ont pas vu. Merci pour ce que nos oreilles ont entendu. Merci pour ce que nos oreilles n'ont pas entendu. Merci pour tout et chaque chose. Merci pour mon frère connecté dans la salle de prière. Merci pour mon frère connecté sur Facebook. Merci, Père, pour ceux qui attendent leur exaucement. Merci pour ceux qui sont déjà exaucés. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour tout. Merci pour tout. Amen. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Ah, nous te rendons grâce et te bénissons. Merci pour les grossesses qui arrivent. Amen. Merci pour les stériles qui enfantent cette fois. Merci pour le pauvre qui peut dire je suis riche. Amen. Merci pour le faible. Tu peux dire, je suis fort. Merci, Père, pour tout et chaque chose. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci, merci pour tout, Papa. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Oh, nous sommes reconnaissants. Merci pour nos enfants. Merci pour les foyers. Merci pour les couples. Merci pour les cœurs. Merci pour ceux qui sont en attente du mariage. Merci pour les prochains mariés. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Pour ces célébrations à venir. Hallelujah. Oh, merci, Hallelujah. Seigneur. Merci. Merci, papa. Merci de tout cœur. Que ton nom soit béni aujourd'hui. Merci pour les malades qui sont guéris. Amen. Seigneur, nous avons, nous avons tellement de témoignages de guérison, tellement de témoignages de délivrance. Amen. Même quand on ne les prend pas, pendant que nous sommes en Amen. train de t'adorer, de te célébrer, les démons sont en train de libérer les corps. Amen. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, parce que souvent, nous quittons l'antenne avant d'avoir des témoignages. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Ah, Seigneur, si on veut compter tes offres, on ne va pas partir d'ici. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur. Merci, Père. Ben. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que la louange soit à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que nous pouvons balancer nos mains vers le ciel? Et dire merci, Seigneur. La présence de Dieu est là. bien aimés disons merci, Seigneur. Une manière de mettre nos ennemis à plat. C'est de pouvoir témoigner de la, de la bonté de notre Père. C'est de pouvoir confesser que notre Père est bon pour nous. C'est de pouvoir dire il est bon pour nous. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et merci, Papa? Merci pour tout. Merci pour ton amour. Et il y a une personne qui se sent seule ce matin, pendant que nous sommes en train de balancer la main. Tu vois, le Saint-Esprit t'environne comme un manteau autour de toi, comme un manteau autour de toi, comme un manteau, sa sainte présence est là, et il est tout près de toi, comme vous te murmurer à l'oreille. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, Quand même une mère abandonnerait son enfant, moi je ne t'oublierai pas, je ne t'oublierai pas, je connais tes peines. je connais tes soupirs. Je sais ce que tu n'arrives pas à me dire. J'entends ce que tu n'es pas capable de m'estimer. Je suis là et sa présence est là, sa présence est là. Alléluia. Est-ce que nous pouvons balancer les mains et honorer sa présence? Béni sois-tu, tu es fidèle, tu es bon, tu es plein d'amour. Amaya Oh, que ton nom soit béni, Abba Père. Sois béni, sois remercié, sois remercié, sois remercié, sois remercié. Alléluia. Prophète intercession, sens-toi libre. Aujourd'hui, tu peux t'exprimer dans le chat. Aujourd'hui, tu peux t'exprimer dans le chat. Aujourd'hui, tu peux le bénir, tu peux te rouler comme tu veux. Ah, ce mois d'octobre, je t'assure que tu seras reconnaissant jusqu'à la fin du mois. Amen. Il ne se passera pas un jour sans que tu ne dises merci, Seigneur. Amen. Tel tu es entré dans ce mois, tel tu vas célébrer jusqu'au bout. Amen. Tu es sur Facebook, tu peux dire merci. Tu peux dire merci, Jésus. Tu peux dire merci en mettant des cœurs. Merci. Tu peux dire merci en pulvérisant avec des cœurs, avec des gemmes. Les cavaliers chez Shadabos, Shadabos. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Jésus. Merci. Pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour. Merci. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Du fond de nos cœurs, nous venons te dire merci, merci, merci, papa. Merci et la bâche et la bâche et la Mosa et les cours kata la bourse vivant Dieu puissant guérisseur vous voyez, nous te disons Merci. protecteur nous sommes là pour te dire merci de tout cœur. Merci. Kabaya tarabasha. yeta Merci pour les fois où nous aurions dû te dire merci. Mais nous nous sommes plaints Alors que tu l'as fait pour notre bien, Seigneur. Merci pour cette relation que tu as abrégée et nous t'en avons voulu. Pourtant, c'était pour notre bien. Merci. merci pour ces accidents que tu nous as fait éviter. Nous voulons te dire merci, merci pour ta protection de Corona et tout le reste de ces mots que l'ennemi a envoyés. Pour ton amour, pour ta fidélité, ce matin nous venons te dire. Merci, merci papa, merci papa, merci papa, merci de tout cœur. Merci. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ouais.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 Merci, Seigneur, pour le rafraîchissement, la restauration, Merci. le relèvement. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous sommes Amen. reconnaissants. Alléluia. Amen. Amen. Prophète intercesseur, là maintenant, tu es prêt à prophétiser. Chakabaya. Est-ce que tu sais que le Seigneur te regarde et puis il dit « Waouh ». Wow! Je suis fier et heureux de t'entendre, mon fils. Ah, je suis content de voir, de constater que tu n'es pas toujours en train de te plaindre, que tu sais dire merci. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Oh, Seigneur, merci. Vraiment, les mots nous manqueraient pour te dire merci pour prière 24. Mais merci surtout pour l'obéissance de ton serviteur. Et je veux te dire merci pour ma voix. Ah, Seigneur, je ne pensais pas. J'avais mal parce que je me disais comment j'allais vivre ces instants. Je veux tellement être reconnaissante, Seigneur, merci. au thème de ce mois. Merci parce qu'on peut m'entendre. Je veux te dire merci. Merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que je n'ai pas. Merci pour ce que je vais avoir. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, on va laisser le chat à la permanence parce qu'on va prophétiser. On va déclarer. Alléluia. Ah, bien aimé, je t'assure que tu ne vas pas déclarer comme d'habitude. Avec la gratitude qui est dans ton cœur. Oh, je t'assure que tu vas déclarer avec puissance. Alléluia. Est-ce que la permanence peut, peut, peut se positionner dans le chat pour pouvoir mettre les passages, les passages ou les proclamations que nous allons faire? Alléluia. Glory to God. Shakarabaye raba yetele koraba sake le bosa. Ke, ke raba sheke le bosi ka babareke le bosa. Shebash she dada gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hallelujah. Amen, amen, amen. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Et nous voulons proclamer, déclarer sur ce mois, ce mois d'octobre. Alléluia. C'est un mois où le Seigneur nous attend dans une intimité. C'est un mois où le Seigneur nous attend à un niveau. Alléluia. Et nous ne voulons pas être en marge de ce que le Seigneur recherche. Bien-aimé, le ciel ouvert aussi, ça parle de la connexion entre nous et le Seigneur. Entre nous et le Seigneur. Alléluia. Ça parle de la connexion entre nous et le Seigneur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera les fruits. Et je sais, prophète intercesseur, que si tu es connecté, tu sais aimer la langue. Et donc, tu mangeras les bons fruits. Amen. Tu mangeras les bons fruits. Amen. Tu ne vas pas dire des choses qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Tu vas lever la main droite et tu vas dire, Seigneur Saint-Esprit, Saint Saint point ma bouche, point ma, ma, ma langue. Je veux parler par toi. Je veux parler par toi. Que toutes ces déclarations toute déclaration, se réalisent réalise réalise. dans ma vie au nom de Jésus. Avec puissance avec puissance avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nom de Jésus. De Jésus Seigneur Saint-Esprit, pendant, pendant que, je parle, que je parle, que la foi, que la foi, que la foi, que la foi envahisse mon cœur, la, la foi en toi, toi. saisisse mon cœur et que, que ma bouche parle des profondeurs. De mon cœur, des profondeurs de mon cœur. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Dis Seigneur Jésus, Seigneur, je bénis ton nom pour ce nouveau je mois. Déclare je déclare que le mois d'octobre ouvre une, une saison nouvelle, une saison nouvelle. Saison dans Fête. le nom de Jésus. Une saison de grâce, une saison en de faveur, une, une saison de miracles, une, cadre, sais. une, parle, une saison de prodiges, une, une, une saison de signes. ]èvronique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que ma vie est la piste d'atterrissage des miracles et miracle. du, seigneur. du Seigneur, des grâces, des grâces. Du, seigneur. du Seigneur, des bontés la bonté. du Seigneur. seigneur. Je, déclare Je déclare que du 1er octobre, octobre jusqu'au 31, octobre, jusqu 31 octobre, octobre, ma bouche est rempli, est rempli de louanges à cause, à cause des, des, merveilles des merveilles du Seigneur, du Seigneur dans, ma dans ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, je, Jésus prophétise je prophétise dans ce premier accord le, le Saint-Esprit opère le Saint le Saint au au Père, les, les réglages nécessaires pour que ma vie, vie s'écrit gloire, gloire du premier jusqu'à jusqu'au 31. Jusqu 31. Je saisis cette gloire dans le nom de Jésus. Nom Je saisis je cette gloire, cette dans le nom de Jésus, saisis je saisis cette gloire. Cette cette gloire au, nom au nom de Jésus, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, dans le nom de Jésus, que ce que le Dieu d'Abraham a fait pour lui, il le fait pour moi. Au nom de Jésus, le Dieu d'alliance. Se souvient de moi, souvient de moi. Au, nom de au nom de Jésus. Il se souvient de moi, souvient de moi. Au, nom de au nom de Jésus. Je suis béni. Je suis béni. Et visité, visité par le Dieu d'Abraham, Isaac. Exact. et de Jacob dans, dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus. Cela est mon partage. Je, je déclare qu'en ce premier jour, dans dans ce premier jour, jour du mois d'octobre, Jésus Jésus est installé est confortablement, confortablement sur le trône de mon cœur, sur le trône de mon cœur. Si quelque chose d'autre si avait, avait pris la place sans que je le sache, sans sans que que je, sache je, je détrône, je détrône ce quelque chose d'autre et, et je déclare que Christ, que Christ Jésus Jésus règne. Règne. Règne. Règne. règne en maître absolu. En maître absolu. En maître absolu. Sur le trône de mon cœur, il, il en est ainsi, au nom de Jésus, nom de Jésus tout ce que j'entreprends en bien, bien. réussit au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'opère à, à ciel ouvert, dans le nom de Jésus, j'opère à ciel ouvert, dans le nom de Jésus, je renonce Jésus. à moi, et Christ croit, Et croit, Christ croit en moi. moi, dans le nom de Jésus, nom de Christ grandit. En moi, en moi, au nom de au puissant de Jésus, non, puissant je de waiter, email, à ciel ouvert, je à ciel ouvert au nom de Jésus, au nom, au nom de Jésus, je déclare que le ciel ouvert sur moi, mais favorable, mais favorable, je vois les anges monter et descendre avec mes grâce, qui montent avec mes prières et descendent avec mes augustions. Ils montent avec mes prières, avec mes prières sions. et descendent avec pamffe. mes des réponses. Avec des réponses. Au nom de Jésus, au nom de, Jésus. de, de Jésus, au nom de Jésus, qui montent avec les adversités et descendent avec mes triomphes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je, temps, je déclare que les anges, que les anges, opèrent dans le surnaturel, su de sorte que qui combattu, de sous ce, ce qui m'avait combattu, combattu sous ce ciel ouvert est combattu et combattu, est vécu et au, nom Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le, Jésus, Jésus. le ciel m'est favorable. Octobre, tu es un mois de victoire, mon mois de célébration. Le moi, mois moi, moi où j'atteins mes objectifs. Où objectifs. Dans le nom de Jésus, de je, Jésus. Te je te commande. Au nom de Jésus, attends. Tu m'es favorable. Tu m'es favorable. Tu m'es favorable. Favorable. Favorable. favorable. Dans le nom de Jésus, Dans le nom Dieu Jésus. mon Père. Le, le, maître le maître du ciel et de la terre l'exauce. au nom puissant de Jésus au oh, nom puissant de Jésus en, en, ce, moi, ce, moi, en moi, ce mois d en ce, ce mois moi d'octobre tous les aspects, de ma, tous les tous les aspects de, ma de ma vie sont bénis sont bénis de la pluie du ciel, du ciel. Au, du ciel. Au, au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus. Jésus. dit Seigneur, Seigneur tout, a été créé par toi. tout a été créé par toi, tu as tout accompli, tu as tout accompli. À, la à la croix pour moi, toi qui accomplis accompli tout. Oh, Manifest Manifeste ces belles œuvres, ces œuvres merveilleuses, ces œuvres, merveilleuses, ces œuvres glorieuses, ces œuvres glorieuses et, que vois, et que je les vois pour ce mois d'octobre. Au, au nom de Jésus, au nom de Jésus, en ce mois de gloire, en ce mois de gloire Seigneur, Seigneur, pose l'échelle de Bethel dans, dans, dans ma vie, dans ma vie. Que les anges de Dieu montent et descendent du premier. Au 31 du premier au 31 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que toute angoisse qui m'a suivi, qui m'a suivi, qui m'a suivi du début de l'année jusque dans ce mois d'octobre monte maintenant avec les anges. Et descendant en victoire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que la faveur d'en haut et la faveur d'en bas me localise en ce mois-ci, au, au, au, au, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, acclame le Seigneur si tu crois Les cabassas à la baillette et broche au rabâché catabarababa les cabarabas et cata lève la main droite et déclare par la, la puissance et, et l'autorité de celui. De celui qui m'a donné, donné le pouvoir, de, pouvoir de, marcher de marcher sur le serpent, sur le serpent et sur les scorpions et, et, et sur toute la puissance du qu mal. Je, je, je déclare à tout adversaire, à tout adversaire. je déclare, je déclare, déclare à tout ennemi. Tu peux avoir la capacité de me détruire, mais mon Dieu, là, mon Dieu. ne t'en donne pas la possibilité. Au nom de Jésus, car le Seigneur me sauve, car le Seigneur me sauve. Et ta capacité est transformée en humiliation. Dans le nom de Jésus, la force que tu as creusée dans ta toi-même, au nom de Jésus, dans ta toi-même, au nom de Jésus, dans ta toi-même, au nom de Jésus, je déclare, je déclare tout ennemi Dieu, tout est, est de sous de mes pieds, de sous de pieds, de sous de pieds de est sous mes pieds, de est sous mes pieds, de au nom de Jésus, de au nom de Jésus. De Jésus parce, que parce que le châtiment qui me donne la paix, qui me me donne la la paix, paix est tombé sur Christ. Tombé je, tombé sur je, déclare, paix, je déclare, je déclare que ma paix me vient de Jésus. Ce moi est mon roi de paix. Ce moi est mon mois de paix. Un point de une, paix. Paix particulière, une paix particulière, une paix particulière, une paix particulière. Une paix particulière. Oh au, paix nom no. au nom de Jésus, au no. nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. .Sure. Crie Alléluia oh cette fois. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Constance. Alléluia. Alléluia. Single. Alléluia. Alléluia. acclamer jésus acclamer jésus est ce que tu peux acclamer jésus Amen. alléluia bien aimé nous allons faire un, un, un autre un autre instant de confession mais avant ce temps là nous voulons nous réjouir dans le dieu de notre salut alléluia est ce que tu veux te réjouir pour les contrats de docteur Aïe, ah, je pensais que tu allais commencer à danser de Amen. ta main. Je pensais que tu allais commencer à glisser, à glisser, à glisser. Ou bien tu veux dormir. On t'a dit, on dort. Le 1er octobre, on dort pas. Arrête-moi les positions, Shawama. Arabaya pracha, katcha, kata katcha. On ne dort pas, on ne dort pas, on ne dort pas. Regarde, prophète intercesseur. il y a un partenaire de prière qui m'a emmené une image. Il m'a envoyé l'image. Il dit, Pasteur Priska, je t'envoie l'image par rapport aux positions Shawama. Mm -hmm. Alléluia. Mais tu sais, tu sais, il y avait quoi si l'image? Hey. Est-ce que je peux envoyer une image à Sorel même? Comme ça, tu as bien voir l'image. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui était en position, Shawama, enroulé dans son drap et il était en train de prier. Et puis il dit Seigneur, je te rends grâce. Parce que mes adversaires ont la victoire sur moi. Kaba sheketa la hé hey. Il dit, Seigneur, je te bénis. Il faisait les prières bizarres. Et, et le frère a dit, Ce qui m'arrive. Il dit, Ce qui. Le, que Dieu bénisse le créatif qui a fait ça. Mais c'est ce que tu fais. Tu vois, quand tu dors comme ça, là, tu commandes des oignons. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce sac d'oignons, je reçois. Et puis le matin, tu es là. On t'envoie un sac d'oignons, tu ne comprends pas. Tu dis, mais ça, c'est venu d'où C'est quand tu étais enroulé à l'heure de la prière, là. C'est là-bas que tu as déclaré que cette, cette journée, tu reçois un sac d'oignons. Alléluia. C'est pourquoi, regarde, lève-toi, va laver ton visage. Et puis, quelqu'un dit, mais pasteur Priska, pasteur Mohamed Mercredi, là, il a dit, on peut prier doucement et être profond. C'est, regarde, c'est même pas de toi, il parlait. Tu ne l'as pas entendu quand il a dit, quand tu te réveilles le matin, il faut prier avec dynamisme. Ça, cette partie-là, tu n'as pas entendu. Hein. Cette partie-là, tu n'as pas pris. Je savais que tu allais venir me dire ça ici. Ce n'est pas de toi, il parlait. Il parle de quand tu es assis, tu es bien éveillé et que tu es connecté dans un temps d'anthoxis. Tu peux prier sans crier. Tu vois, c'est de ça qu'on parlait. Je savais qu'il y a un prophète intercesseur qui allait se baser sur ça pour prendre une position même, mais parce que Mohamed, c'est un prophète. Quand il a poussé un peu net, il dit Non, quand tu te réveilles le matin, il faut prier bien, avec dynamisme. Il a parlé de toi là-bas. Cette partie-là, c'était toi. Pour ne pas que tu commandes. Ah, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir ça, mais que le Seigneur te bénisse. Tu vois, regarde sur l'écran. Seigneur, bénis l'ennemi. Débarrasse-moi de mes frères. Pardonne mes bénédictions. On peut faire ça. On peut prier comme ça. Pardonne mes bénédictions, Sorel, je ne vois pas tout. Hein. Je ne sais pas comment faire monter le bas. là. Merci pour mes péchés. Hey! Est-ce que tu vois l'image? C'est pourquoi tu dois t'éveiller pour prier. Tu as vu l'image? On ne peut pas prier comme ça ici. Quand je Comment je prie quand je suis à moitié endormi? Sors de ton lit. Allez! Sors de ton lit. Je t'ai dit qu'on a un partenariat qui nous lie. Sors du lit. On ne prie pas comme ça. Seigneur, souffle sur quoi la même. Alléluia! Est-ce que tu as vu cette image? C'est pourquoi je te réveille. Parce que tu as venu nous faire des prières ici. Après, tu vas écrire pour dire, tu vois, Seigneur, le mari de nuit peut rester. Seigneur, le mari de nuit peut rester. Voilà quelqu'un qui est couché, il prie, il dit, il dit, il dit débarrasse-moi de mes frères. On peut prier comme ça. Bon, Sora, et Réti ils se sont réveillés. Ceux qui, veulent, ceux qui veulent attraper un petit sommeil, là, on vous a eu, c'est bon. Ils se sont réveillés, on dort pas ici Voilà, c'est bon. On ne doit pas, on ne doit pas, on ne doit pas, on ne Est-ce que tu peux te réjouir? La permanence, mettez le verset, mettez le verset. Il me fait monter sur les lieux élevés, sur mes lieux élevés. On se réveille, on se réveille, on se réveille. Comment toi tu vas dormir? Nous, on est au centre Kodesh. Depuis deux heures, on est réveillé. On vient, on se met là et puis toi, tu veux dormir. On peut abandonner son partenaire comme ça. On ne dort pas ici. Voilà quand on demande le Saint-Esprit là. Hein? Il y a d'autres qui disent, « Seigneur, souffle sur mon lit. Amen. » Et puis maintenant à la fin, non, non, mais je dis quoi là? Je dis quoi? Après tu viens écrire dans le chat que toi tu ne parles pas en langue, mais tu dis tu n'as qu'à souffler sur ton lit. Tu n'as pas dit au Saint-Esprit de souffler en toi, de souffler sur toi. Tu dis sur ton lit. Réveille-toi, on ne dort pas ici. Ah, tes témoignages sont trop nombreux en octobre pour que tu dormes. Ah, chakarababa. Sorelle, j'attends le passage. Kerabaché de bos, kiraba baba, kerabaya. Kebra chadalabos, kintaba baba. Shégedebos. Regedebos. Sokaraba baba baba. Karaba kataya tabras sokalabaya. Ma kebranaha, est-ce que tu es réveillé? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux célébrer le Dieu de mes victoires. En octobre, tu t'écris gloire. Tu t'écris gloire au nom de Jésus. C'est pourquoi je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Abababos, tu ne vas pas dormir ici. Abaya, C'est dans le livre d'Abacouk. Voilà, il y a un prophète intercesseur qui a mis à 3. 18 à 19. 19. 19. 19. 19. c'est 19. 19. 19. 19. 19. 19. Toutefois, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux me rejouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Somme 18, 34. Bon, je peux déjà... Reste ici, reste ici. Il rend l'éternel, le Seigneur, et ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Est-ce que tu peux dire avec moi, je marche, je, marche je marche sur mes lieux élevés. Je marche sur mes lieux élevés. Je marche sur mes lieux élevés. Je marche sur mes lieux élevés. Je marche sur mes lieux élevés. élevés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se réjouir ensemble? Est-ce qu'on peut se réjouir, se réjouir? Se réjouir, se réjouir. Je veux me réjouir. Je peux me réjouir dans les yeux de mon En Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans les yeux de mon Je veux me rejoindre, je veux je veux me je veux me je veux me je veux je veux me rejoindre, je c'est mon roi. Oh je, je peux quand je suis mon Dieu de mensonge. En jésus je te me Je peux quand je suis mon Dieu de En jésus je Je peux je suis mon Dieu de Oh, Jésus, mon roi Je veux a father, yeah. I am mon father, I am a father, yeah. I am a eh, eh, am Il father, I me il father, I You're not sure, you're not sure, prophétise, acclame le Seigneur, alléluia, Amen. gloire à Dieu, Amen. voilà j'ai ouvert un peu ma caméra pour que tu saches que c'est pas, <rire> on, se, on fait pas, on, on te dit de faire puis non on fait pas, non je rappelle, je rappelle, je rappelle que nous sommes au centre Kodesh, on a matinale de prière aujourd'hui voilà, nous nous sommes déjà sur place, ce 1er octobre là, ça sera trop, trop waouh. hallelujah, ça sera trop waouh. Wow. Amen. amen. Donc tu peux nous rejoindre à partir de 6 heures, quand on finit, si tu es à Abidjan, tu peux nous rejoindre au Centre Kodesh pour la matinale de prière, sinon on démarre déjà dans quelques minutes, hallelujah. Bien aimé, on va prophétiser encore. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce qu'il va faire? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la nouvelle dimension? Alléluia. Pour la nouvelle dimension. Ah, ah. Bien aimé, ce mois d'octobre, ce mois d'octobre, c'est un mois où les portes sont ouvertes. Alléluia. Les portes sont ouvertes devant toi. Amen. Les portes sont ouvertes devant toi. Amen. Ah, ton amen est faible. Amen. Amen. Ça sera chaud aujourd'hui. Est-ce que la permanence pourra suivre même avec les versets? Est-ce que, est que vous allez vous en sortir Bien Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ciel ouvert. Nous sommes en train de parler de ciel ouvert. Chez Gerebos Hallelujah. Esaïe 45, verset 8. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. « Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Mm »« -hmm. Alléluia. »« Moi, l'Éternel, je crée ces choses. » Esaïe 45, verset 8. Sorel, il va falloir que tu sois attentive. Il va falloir que tu sois attentive parce que je vais, je vais aller vite. Alléluia, je vais aller vite. « Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. » que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Prophète fait, intercesseur, levant la main droite et déclarons sur la base de ce passage, les cieux rependent d'en haut des nuées de grâce, nuées de nuées de de grâce. grâce. Toute situation d'injustice dans ma vie dans ma vie, est remplacé par la justice est remplacée au par la justice au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il en est ainsi, en est ainsi. au nom, de Jésus, oh, nom ainsi. de Jésus, il en est ainsi. Il en est ainsi. Alléluia. La terre s'ouvre. Le salut y fructifie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Octobre. Tu es le mois de ma délivrance. Tu es le mois de ma délivrance. Tu es le mois de ma délivrance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute situation, de Tout, toute situation de délivrance qui n'a pas eu lieu non, pas pas eu les mois précédents. Se matérialise. se matérialise ce mois d'octobre. Je, je suis délivré de toutes sortes d'adversités dans, dans, dans, dans, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, la Bible dit aussi dans le livre de Matthieu 3, verset 16 que dès que Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau et, et, et voici les cieux se sont ouverts et, et, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ce mois d'octobre, c'était un mois de connexion avec le Seigneur, Amen. de connexion avec le Saint-Esprit. Lève la main droite et déclare avec moi. Au nom de Jésus, Au nom de ma Jésus, connexion avec le Saint-Esprit est, est, particulière, est, particulière. est particulière. Je suis rempli de l'Esprit dans, dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, nom de Jésus, ma, Jésus relation ma, ma relation est avec le Saint-Esprit est particulière. est particulière. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Jésus, il en est et la Bible dit dans le livre de Actes 7, verset 56. Et il dit Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alléluia. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Tu vas déclarer au oh, nom puissant de Jésus. Au oh, nom puissant de Jésus. Au oh, nom -puissant, oh, puissant de Jésus. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et, Christ, Et Christ intercède en ma faveur. Intercède à ma faveur. Christ. Oui. Intercède, dans ma Intercède dans ma faveur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom -puissant, -puissant, puissant de Jésus. Hallelujah. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Actes 10, au verset 11 Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Hallelujah. C'était comme si le ciel était en train d'apporter une provision. Alléluia. Si vous lisez la suite du passage, vous allez comprendre dans cette euh, euh, révélation que cet homme de Dieu a eue. Nous prions que ce, ce mois d'octobre, le ciel pourvoie. Pour voir véritablement à tout type de besoin. Amen. Alors lève, lève, lève la main et déclare, ce mois d'octobre, dans le nom de Jésus, le Seigneur pourvoit à mes besoins. Le Seigneur pourvoit à, à mes besoins. Tous mes besoins. Tous mes, mes besoins, besoins sont pourvus, sont pourvu quel qu'ils soient, qu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il en est ainsi. Dans, dans le, le nom puissant de Jésus, dans le nom -puissant, puissant de Jésus. Ah, déclare, déclare, déclare, dis Je Seigneur. Je, je. Te je te rends grâce les portes que tu ouvres, que tu ouvres devant moi en octobre, sont, en octobre sont, glorieuses. sont glorieuses tu ouvres devant moi, ouvre devant moi. Des, portes des portes grandes que personne ne peut refermer. Ne peut refermer. Je, déclare je déclare dans le nom de Jésus dans, dans le nom de le Jésus que les grâces les, les, glaces, glaces, les, faveurs les faveurs que tu prévois pour dans moi ce dans ce mois d'octobre ne crois. seront pas intercepter dans le nom de Jésus, aucun coupain de route ne m'empêchera d'entrer dans ma grâce ce mois d'octobre. Au nom puissant de Jésus, je le déclare, je le décrète dans le nom de Jésus, en est ainsi, dans le nom de Jésus, en est ainsi, dis Seigneur, je suis confiant de ce que même si mes adversaires se tiennent devant moi, devant moi. En, octobre. en octobre tu les écrases tu les écrases tu les écrases lève le pied fais le signe écrasé tu les écrases tu les écrases les les le pied, le tu les écrases au nom au de jésus tu les écrases dans le nom puissant de jésus Alléluia. Amen. Alléluia. Prophète intercesseur, est-ce que tu es prêt à déclarer encore? Amen. Alléluia. Amen. lebro shadadosa. Lève la main droite et dis avec moi. Par ta grâce, Seigneur, Par ta grâce, Seigneur tu me permets d'être au bon endroit, tu me au, endroit. Bon moment. au bon moment, toujours toujours, toujours, toujours. toujours. Au nom de Jésus, nom de Jésus. Seigneur. Seigneur, à cause de ce que, à cause de ce que ta, ta grâce m'a localisé, La grâce localisé. Je, suis je, suis je suis favorisé partout où je passe. Partout partout où où je je passe. passe. Ceux avec qui je suis en difficulté demande une réconciliation au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur par ta grâce, par ta grâce. tu m'accordes des, des idées magnifiques tu m'inspires des, des projets merveilleux tu me donnes les moyens, tu me donnes les moyens. humains le Le matériel, matériel financier, financier, pour les, pour les réaliser pour les blesser, de, sorte de sorte que la surabondance soit encore mon partage, mon partage ce mois d'octobre, moi au, au, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père tu me donnes, tu me donnes des, des contrats suffisants des clients suffisants, des clients suffisants et des, marchés, et en grand des marchés en grand nombre Tu fais prospérer mes affaires besoin, tu, prospérer tu fais prospérer mon beaucoup Tu emmènes la paix dans mon foyer dans Tu bénis mon, mon épouse Tu bénis mon épouse dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus ce mois d'octobre est magnifique. est magnifique au nom puissant de au Jésus, Seigneur, puissant de Seigneur. Seigneur, je te rends grâce de ce que dans ton amour tu influences, tu influences les, décideurs, les décideurs, pour décideurs pour mon bien, pour mon bien. Pour mon bien. Pour mon bien. Pour mon bien. Tu parles à l'oreille d'une personne, personne pour mon bien, bien d'un patron, patron pour mon bien. Pour mon bien je, te je te rends grâce parce que ce mois d'octobre, tu chuchotes à l'oreille de, de mon patron et j'obtiens une promotion, une, promotion, une, promotion augmentation une augmentation de salaire par ta grâce, par ta grâce au nom de Jésus. Au nom, Au nom de Jésus, si tu le crois, donnez bon amen. amen. Si tu le crois, donnez bon amen. amen. Alléluia. Amen. Lève la main droite et déclare. Tu pourvois à, à mes besoins. Tu mes besoins. Miraculeusement. miraculeusement. Pas, selon ma Pas, Pas selon ma richesse. Mais selon ta grande richesse. Mais, ta mais, ta grand mais richesse. selon ta grande richesse. Avec, grande Avec gloire. En Jésus-Christ. Avec gloire. En Jésus Christ. Avec gloire. En Jésus-Christ. Jésus je, je déclare que ce mois d'octobre, je ne connais aucune limite. Limitation, On aucune, limitation, aucune sécheresse, plus sécheresse financière, financière au nom de, Jésus, nom de Jésus au nom de Jésus bon au nom de Jésus, nom de Jésus, comme, Jésus comme, comme tu as nourri tu, tu, as, nourri comme tu as nourri ton, ton, nourri ton prophète comme, comme, à, travers corbeaux, à travers les corbeaux tu, tu suscites des corbeaux, corbeaux de toutes parts pour tout me nourrir au nom de Jésus. Oh, Jésus. Bien-aimé, je veux marquer une pause. Est-ce que la permanence peut m'aider? Avec DHL Corbeau qui livrait le pain et la viande au prophète. Alléluia. Quand il était dans le torrent de Guéride. lebrakata. Ce que je voudrais te dire, bien-aimé, te faire remarquer dans ce passage, dans ce point de prière, c'est que les corbeaux livraient au prophète, la viande et le pain. Je veux te faire remarquer que la viande, c'est ce que les corbeaux mangent. C'est ce que les corbeaux mangent. Les corbeaux se nourrissent de viande, même de pain. Même de pain. Mais est-ce que tu réalises que parce que Élie devait manger, le pain et la viande sont devenus le totem des corbeaux. C'est-à-dire, dès qu'ils commençaient à transporter ça, ils avaient comme une espèce de nausée. Ils pouvaient manger tout le pain ailleurs, toute la viande d'ailleurs, mais pas ce qui était destiné à nourrir le prophète. Je suis en train d'annoncer à une personne que dans cette saison qui s'ouvre, dans cette saison où le Seigneur te fait entrer, « Ah, quelqu'un va venir t'apporter » quelqu'un va venir t'apporter ma kaya tabrakata pas ce qui lui déplaît, mais ce qui lui plaît parce que le Seigneur lui aura ordonné de te donner le Seigneur lui aura ordonné de te donner Alléluia ce mois d'octobre le Seigneur t'envoie des corbeaux dans le nom de Jésus la Bible dit dans un roi 17 les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Il buvait de l'eau du torrent. Je suis en train d'annoncer à une personne que tu ne seras pas dans la sécheresse. Amen. Tu ne seras Amen. pas dans la sécheresse ce mois d'octobre. Tu ne seras pas. Dieu suscite des corbeaux Amen. pour toi. Amen. Dieu suscite des personnes qui vont à la chasse, Amen. qui Amen. ramènent le pain, Amen. qui ramènent la viande. Est-ce que ça veut dire que c'est un mois où tu vas te coucher et paresser? Non. non. Ça veut dire que ce mois-ci, tu vas travailler. Amen. Tu vas travailler. Tu vas obtenir ce que ton travail va te donner. Amen. Mais tu vas obtenir au-delà de ce que ton Amen. travail va te donner. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu t'envoie des corbeaux. Amen. Dieu t'envoie des corbeaux. Amen. Dieu suscite des corbeaux. Alléluia des corbeaux pour financer ton projet Amen. au nom de Jésus Amen. des corbeaux pour financer ton projet Amen. dans le nom puissant Amen. de Jésus Amen. il en sera ainsi Amen. au nom puissant de Amen. Jésus ça sera ton partage Amen. Ah, lève la main droite et déclare shatab rusita bayata october october october, october. october. Octobre, tu es le mois où, moi, où personne ne m'arnaque. Dans, Dans le nom de Jésus, le Jésus. mois où je ne prends aucune mauvaise décision. Au nom, aucune mauvaise décision. décision. Au, nom Au nom de Jésus, le Saint-Esprit guide mes pas. Jésus. Je suis je sensible je à l'esprit. J'ai de bonnes connexions et je fais de bonnes affaires. Bonnes affaires. Bonnes affaires. Au nom puissant Dans de Jésus. Puissant au nom puissant de nous Jésus, nous tout genou de difficulté, genou de de difficulté. quelconque, quelconque. fléchit devant, devant Jésus. Et tout vent contraire tout vent me permet de prendre mon envol dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah, ah, déclare, déclare, déclare, octobre, je marche sur les serpents et sur les scorpions et rien ne peut me nuire, rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi. Quiconque se lève contre moi, ce mois d'octobre, tombe sous mon pouvoir, bon, bon, bon, bon, bon. tombe sous mon pouvoir. Bon, bon, bon. Mataya tabra chakata, les tabasses et les corobossa, les guédéboche calabayebrosa, les katara moche tébré, les kabaya tabra sata, rakataya, rakataya. <rires> au nom de jésus au nom de jésus il y a combien de semaines dans le mois d'octobre kabaya tabra kata ya tabra sota ya les barabas chéterre corabas c'était les beaux aussi kabaya alléluia bien aimé ne te déconnecte pas Ha. Il y a quatre semaines dans le mois d'Octobre, Alléluia, on va aller dans les quatre semaines. Lève la main droite et déclare, dis dans le nom de Jésus, dans le nom si, nom de Jésus si je prie et que je bats des mains, que tous les pièges contre ma maison, ma maison mon foyer, les, foyers, foyers, les, enfants, les enfants, ma famille, ma famille mon mari, mon mari, mon mari. Pendant que je suis en train de battre les mains, que les auteurs de ces pièges voient l'épée du carnage, les poursuivre au nom de Jésus, et que tous les pièges soient détruits, la, la puissance et la vertu du nom de Jésus. Nous prions pour la première semaine d'octobre. Prie et battez les mains. Sagede ko sata Shabrasotaya Baba Rakataya tabra makerebo ya Kota Makere bros bos Khotara Mayata Brasata Rabasso Rababocha, Rema Sabrakata, Rema Sabrakata, Rema Sabrakata, da Sabrakata, Rema Sabrakata, Rema Sabrakata, Rema Raba rabayeterebosikaba baba. Barabosi baba baba Maréka ya tana bashé, dége dége dége dége, rebasha kataya. Au nom de Jésus, tu prends le même point de prière. On entre dans la deuxième semaine. Maréché kata, make it blow, sobataya, rebasha kataya, mata reba ya tamba soukaya. Ayatabra, keramaske, keramaske, keramaske, keramaske, keramaske, keramaske, keramaske, keramaske, keramaske, keramaske, keramaske, keramaske, keramaske, Oh tata papa le boshe de de au nom de Jésus, nous renversons tous les pièges planifiés par l'ennemi pour la troisième semaine du mois d'octobre. Nous renversons au nom de Jésus. Rabacha Katababo, Cheterebos, Rema Mamama Sekerebontababa, Lebra Katababa Yetebeketa, Mataya Tabra, l'épée du Dabdar, détruit, détruit, détruit. Chakiba Mabo, Chalo Zalada. <inaudible> oh, no gatsa la bos sita bra lehi Oh nom puissant de Jésus <inaudible> Oh nom puissant de Jésus Karaba shekere bosu karaba yende brosa gada Ma karaba ya sabra ko baba baba rekele bosu karaba <half> au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, Alléluia, au nom de Jésus, au nom, de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Amen. nous sommes dans la quatrième semaine, dans le nom de Jésus, tous les pièges du malin, quand ta vie sont renversées, au nom de Jésus, trois jours, les trois derniers jours, au nom puissant de Jésus, toute programmation de l'ennemi contre ta vie est renversée dans le nom oh de Jésus, Jésus. Est renversée dans le nom oh puissant Jésus. de Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous sommes vers la fin. Nous sommes vers la fin. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Alléluia. Alors tu vas déclarer tu vas déclarer maintenant, avant d'acclamer le Seigneur. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 5h48. Alléluia. On a 10 minutes de célébration. Donc, avant d'acclamer le Seigneur, maintenant, tu vas déclarer. Selon qu'il est dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Toi aussi, tu vas dire, mois d'octobre, moi, moi dans, toi, toi, dans, toi. Le dans, le dans le nom de Jésus, tu es le moi où ma santé est parfaite. La santé divine est, mon, santé partage. Divine est mon partage. Au nom de Jésus, nom de Jésus. Je, je ne mourrai pas. pas. Je, vivrai, je vivrai, et vivrai et je raconterai, et je raconterai les œuvres du, du Seigneur. Seigneur. Toute maladie qui était dans, dans mon corps ou qui voulait se manifester. Je te maudis. Là où tu te trouves, je déclare que tu sèches. Selon Marc 11, comme le figuier maudit, tu sèches au nom de Jésus. Jusqu'à la racine. Et je déclare que tu ne prospères pas. Tu meurs avant que je ne prenne connaissance de ton existence dans le nom de Jésus. Jésus. Je déclare Jésus. Que, Jésus. que la Jésus. vie de Dieu est mon Tout, arbre, tout arbre, arbre que mon père n'a pas planté non, père est, père pas déraciné est déraciné, déraciné dans, le dans le nom de Jésus. Les malheurs, les, les, malheurs, malheurs, les, mauvaises, nouvelles, les mauvaises nouvelles, la désillusion, la désillusion les, bonnes les bonnes nouvelles qui se transforment en maras ne, se ne seront marat pas, mon partage. Ne pas mon partage. Dans ce mois d'octobre, je le confesse, je, je, le je, confesse le déclare, je le déclare, je l'annonce, je, je parle à l'atmosphère. La Il, Il en est ainsi, dans le nom de Jésus. Nom je, nom du nom du nom. je ne viens pas en mon nom, mais au nom moi. du Christ qui vient, moi. Christ qui vient moi. en moi. Au nom du Christ qui vient en moi. Il en est ainsi, au nom de Jésus. Je déclare, Je déclare que ce moi, que ce moi, ni, ni la crainte, ni la peur, ni, la peur, ni, toute, autre forme, ni toute autre forme, ne trouvent, ne, trouve, ne seront mon partage le bonheur, le bonheur et, la et la grâce sont mes compagnons fidèles. Mes compagnons dans, le fidèles Jésus, dans le nom de Jésus, il m'accompagne, il m'accompagne, il m'accompagne pour, pour, pour ce mois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Somme 23, 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, sur la base de cette parole. Je veux simplement t'inviter à parler de tes objectifs au Seigneur. Parle de tes objectifs pour ce mois. Prions, prions le Seigneur. rebo On va chanter. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire Je manifestais dans ma vie Père tu m'as dit que si je crois je verrai ta gloire Je verrai ta gloire dans ma vie Papa tu m'as dit Papa, tu si je, crois, si je crois, je verrai ta, oh, ta, oui, oui, si ta gloire, je verrai ta gloire, je manifesterai, je manifesterai, tu m'as dit, tu m'as dit, si je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire, dans ma, vie, Dans ma vie, Papa tu m'as dit, dit que si je crois, oui je crois, je verrai ta gloire, je verrai ta gloire, je verrai ta, ta, ta gloire se manifester. Oh oui, tu m'as dit, oui, dit, dit, tu m'as dit, tu m'as dit, que, je que si je, je crois, m'a dit, you m'a dit, you m'a dit, you je dit, dit, dit, je veux que les Je Je tu vas lever la main et tu vas faire cette prière. Dis Seigneur... Tu, oui, tu, oui, tu oui. points moins d'huile, oui. oui. ma, ma tête et ma coupe de bord. Je, je te rends grâce parce que, à cause de ton onction, mes objectifs, les objectifs je... je les atteins. Au nom de Jésus, ce que tu m'as assigné, je les atteins. Dans le nom de Jésus, Jésus. Jésus. ton onction, onction me distingue. Ton onction fait la différence. Ton me distingue. C'est moi, je brille de la gloire de je Dieu, de je scintille de, de, de, de, de, de la gloire de Dieu. L'onction de Dieu fait la différence dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il en est ainsi. Dans le nom puissant de Jésus, acclame Jésus. Amen. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, tu induis d'huile ma tête et ma coupe déborde, tu point d'huile un prophète intercesseur et sa coupe déborde, reçois la gloire, reçois la célébration, au nom de Jésus, bien aimé, tu vas bénir ta journée, tu vas bénir ta journée, journée de victoire, de louange, journée de distinction, au nom puissant de Jésus, déclare, déclare, déclare, déclare, déclare, déclare. Les cabayés, les beaux, chadano, c'est ça. Reba, chakata, les re beaux, Béni ta jour, Je verrai ta gloire dans ma vie. Je verrai ta gloire. Kabaya ta somme. Rémacha calabo, c'est la baye telebocha la descoré. Je verrai ta gloire. Ce que tu dis t'as mal accomplit, je verrai ta oh, gloire. Oh. Ta main posée sur moi fera la différence. Je verrai. Ce mois d'octobre, je verrai ta gloire. Je, verrai ta gloire. je toucherai les bénédictions. Je verrai. Je verrai ta gloire. Tout comme mais Moi, je verrai, je verrai, je verrai ta gloire. gloire. Makayatabrakata. Alors, je vais élever la voix pour un prophète intercesseur. Père, tu es juste extraordinaire. Amen. Tes œuvres sont incroyables. Ha. Difficile à raconter. Merci parce que tu nous étonnes. Amen. Tu nous surprends. Au nom de Jésus. Merci pour ce mois merveilleux. Merci pour ce mois où il y a un changement de verdict changement de diagnostic. « Dans le nom de Jésus, un malade guérit. Les malades guérissent. Au nom puissant de Jésus. Ah Ce que les yeux n'ont point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, tu le fais dans la vie d'un prophète intercesseur aujourd'hui même. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous maintiens dans la célébration. » Tout le mois d'octobre, nous célébrons et célébrons. Amen. Nous célébrons et célébrons. Amen. Nous bénissons et bénissons Amen. ton nom. Dans le nom de Jésus. C'est une journée où quelqu'un a ses documents administratifs. C'est une journée où quelqu'un voit un test de Amen. grossesse positive. C'est une journée où quelqu'un voit un fibrome disparaître. C'est une journée où la joie revient dans un couple. Amen. Au nom de Jésus. C'est une journée juste merveilleuse. Amen. Merveilleuse Amen. dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ah, ta journée est bénie, prophète Amen. intercesseur. Amen. Ta journée est merveilleuse. Amen. Elle est glorieuse. Amen. Elle est extraordinaire. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni de tous côtés. Amen. Ah, Père, Père, je veux te rendre grâce. Bien-aimé aujourd'hui. Hé. Hey, on est combien là? Je lis, je lis bien sur Facebook. Alléluia. Amen. On a atteint 4100 partages Amen. sur Facebook. Vraiment que le Seigneur te bénisse brusquement, toi qui as partagé. Pendant que je suis en train de parler, là, que l'onction tombe sur toi comme ça. Vous, Amen. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Au fait, vous savez qu'avec le Seigneur, c'est quand on commence on termine. Ça avait dit qu'on vient de dire au Seigneur que... <rire> Le nouveau quota, c'est 4100. Amen. Amen. Donc, le soir, là, quand on va mettre, mettre Night's Fire, il faut partager jusqu'à ce qu'on soit à ce même niveau. Et on a, on a prié avec plus de 1000 personnes sur Facebook. Amen. Donc, ce matin, on était 2000 Amen. en train de célébrer le Amen. Seigneur. Waouh! Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Wow. Ah, oh, Jésus est content, Jésus Amen. est content, Jésus est content. Cette Amen. concentration de gratitude Amen. devant le trône du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Amen. Voilà, il est 6 heures. En temps normal, je dois te laisser, mais on va prendre quand même un cantique. Avant d'aller rejoindre les autres en présentiel pour la matinale de prière. Amen. Ah, cette matinale-là sera spéciale. Si tu l'as ratée, je ne sais pas. Déjà au centre Kodesh, les gens sont en train de célébrer la matinale d'aujourd'hui. Ah, regarde, si tu veux venir faire trois minutes avant d'aller au travail, bien. Je suis, excusez-moi, je suis déjà là où je me trouve. J'entends déjà les cris de réjouissance, des sifflets. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La matinale sera particulière. Amen. Amen. Alors, on va célébrer le Seigneur avec un dernier cantique et puis je vais laisser la place à euh, Pégil, tu es là, euh, euh, enfin, au prochain dirigeant. Alléluia. Alors, donne-moi un cantique, donne-moi un cantique, donne-moi un cantique quand célèbre le Seigneur. Ne te déconnecte pas sur Facebook. Ah, où est-ce qu'on me les messages là-bas? Hein? C'est quoi C'est beau. Mais vous ne les consommez pas. Ah, ne me cherchez plus. Mon adresse a changé. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps, longtemps, longtemps ne me plus. je ne cherche plus là-bas. Changement des camps, changement de mon Je suis plus célibataire. Je ne me plus là-bas. longtemps, longtemps, longtemps. ne cherche plus. Je ne plus là-bas. La a changé. ne plus Ne me cherchez plus. Ne me cherchez plus là-bas. Changez-moi d'état, changez-moi d'empresse. Ne me, me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps. Il y a longtemps, Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Je suis sortie de la galère. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dans le quartier des célibataires. Yeah. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Jésus m'a donné du boulot. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. J'ai porté mon bébé P24. Ne me cherchez plus. Ne me cherchez plus Je ne cherche plus la mort. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh a oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh m'a oh il m'a rangé et il m'a positionné dans la gloire. Il m'a rangée et il m'a positionné dans la gloire. Jésus m'a rangé, il m'a rangée, et il m'a positionné dans la gloire. Jésus m'a attrapé, il m'a arrangé, il m'a positionné dans la gloire. My angel, he's my positioner in the dark. I saw him, I saw him, I saw him, I saw him. My angel, positioner in the dark.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 Oh, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alors, j'avais oublié de te dire que ce soir, il y a Night Fire. Alléluia. Il y a Night Fire ce soir. Ce n'est pas le même lien que cette salle. Voilà, mais Soreto aussi, pendant qu'on célèbre, il fallait mettre. Il y a Night fire ce soir. Il y a Nightfire ce soir. Bon, on a fini. Ma caméra, vous ouverte OK. Donc, il y a Nightfire ce soir. Alléluia. Les gens de la matinale disent que je suis attendu là-bas des parties. Il y a Nightfire ce soir. Alléluia. Et donc, euh, voilà, vous, vous aurez toutes les informations. Euh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que le prochain dirigeant est là, s'il vous plaît? Beaucoup de personnes ont demandé à avoir, euh, à avoir euh, le, le, le, le temps de prière. Il est disponible sur Facebook. Voilà, il est disponible sur Facebook. Vous prenez juste 1er octobre. C'est ça, non? Euh, le, le, oui, 1er octobre. Vous prenez 1er octobre, le, le, le temps de prière est disponible sur Facebook. On continue dans la célébration chez nous à la maison. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort. Je vous aime fort, prophète intercesseur. Mes partenaires de prière. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Que sa grâce demeure sur nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, je vous rappelle que euh, donc ce soir, il faut rester connecté pour avoir les détails justement sur In Liberia. Voilà. Ce soir, on a Nightfire. Ce n'est pas le même lien. On va poster les informations de Nightfire sur la page Facebook. Il faut juste lire. Vous n'aimez pas lire. Souvent, vous venez dans le chat pour demander. Quand on parle de Nightfire, sous la fiche qui annonce Nightfire, il y a les liens en même temps. Le lien est automatiquement posté en dessous. Donc, vous cliquez, vous entrez dans la salle. On ouvre à partir de 22h45. Hallelujah. Ah, que Dieu vous bénisse. Que votre journée soit merveilleuse, extraordinaire, glorieuse, remplie d'amour et de passion pour le Seigneur. Soyez bénis de tous côtés. J'attends vos puissants témoignages. Alors hier, je n'ai pas répondu à beaucoup de personnes parce que je devais ménager ma voix. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Mais vous savez ce que vous savez. Donc, il fallait qu'on soit là ensemble à tenir pour la prière. Donc, aujourd'hui, euh, on va se tester. Je ne vais pas parler. Euh, voilà je ne vais pas parler et si je ne vous réponds pas aujourd'hui je vais vous répondre la semaine prochaine soyons fortifiés que Dieu nous bénisse est-ce que je peux avoir le prochain dirigeant bien mais si tu sais que ton moi là est puissant là commence à faire une offrande prépare une offrande et puis apporte l'offrande au Seigneur alléluia commence à faire une offrande pour ton mois d'octobre. Voilà, si tu, tu, tu, tu mets l'offrande, tu peux apporter l'offrande dans ta communauté, dans ton église, là où tu es, tu dis « Seigneur, je te rends grâce pour ce mois d'octobre », tu peux apporter l'offrande à prière 24. C'est tel que tu sens, mais l'offrande aussi ouvre le ciel. Il ne faut pas perdre de vue que l'offrande ouvre le ciel. Donc déjà, pour, bénir le, le, pour, pour préparer le mois, tu peux bénir le Seigneur. Dis « Seigneur, je te bénis, Alléluia, je te bénis pour le mois qui est en train de commencer. » Le puissant moi que tu me donnes. Que Dieu te bénisse. Ah, voilà ma... ma je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que la permanence peut prendre le relais pour que j'apparaisse au centre Kodesh dans la salle Qui centre Kodesh Quelqu'un peut-il ouvrir son micro, s'il vous plaît Et pendant ce temps, on se déconnecte de Facebook. Euh, on vous envoie plein de cœurs sur Facebook. Si vous voulez donner vos sujets personnels, venez nous rejoindre dans la salle Zoom. Alléluia. Alors, est-ce est que la permanence peut poster le lien pour l'offrande? L'offrande à prière 24, s'il vous plaît. Mettez le lien dans le chat. Et les, les, les gens de la permanence, on dirait que vous êtes en train de célébrer vous avez des déserté. Je ne comprends pas. Hein? Ou bien vous êtes sous l'onction là-bas. Et c'était l'anniversaire de Vanessa. Vanessa, que Dieu te bénisse. Merveilleux anniversaire.